Maintenant, on va voir les traitements adjuvants qui ont prouvé une efficacité dans les symptômes positifs résistants de la schizophrénie. Donc ça, c'est une question clinique qui est vraiment très fréquente et qu'on me demande très régulièrement. La première combinaison en fait, qui a montré une efficacité, c'est la combinaison entre la clozapine et l'aripiprazole, donc l'Eponex Abilify, à a une dose de 15 mg par jour, qui a montré donc plus d'efficacité qu'une thérapie par clozapine seule. Donc en fait, euh, en pratique, on manque d'essais de, contrôlés randomisés pour tester les thérapies adjuvantes antipsychotiques et les combinaisons d'antipsychotiques d'une façon plus large. Mais on suppose en fait que de combiner le Léponex avec des antipsychotiques qui ont des mécanismes d'action complémentaires euh, pourrait être euh, le meilleur moyen d'atteindre euh, l'efficacité le, sur les symptômes positifs. Donc euh, Par exemple, en combinant avec le Solian, le risperdal ou le xéplion, euh, qui ont une meilleure action sur euh, le blocage des récepteurs euh, dopaminergiques D2. Donc il faut faire euh, toutefois attention à la majorisation des effets indésirables. Et puis surtout, il faut éviter d'associer le léponex avec des antipsychotiques qui ont des mécanismes d'action similaires comme euh, le zyprexa ou le Xeroquel par exemple. Donc ici, vous voyez donc, une, une étude de, sur euh, 42 médicaments pharmacologiques euh, en adjonction aux antipsychotiques et qui montre en fait que la lamotrigine a euh, une action sur l'amélioration des symptômes positifs. Euh, résistant de la schizophrénie, il y a également le topiramate, donc l'amyctal et, euh, et pitomax Donc euh, ça, ce sont deux choses en fait, qu'on peut adjoindre, parce que souvent, ce qui se fait en pratique clinique, c'est d'adjoindre euh, le valproate, c'est-à-dire euh, Dépakine, des Dépakote, des Dépamide. Des et ça, il faut plutôt l'éviter pour plusieurs raisons. Euh, déjà, parce que ça peut favoriser la, la prise de poids. En plus, ça, il faut l'éviter absolument chez les femmes, parce que c'est contre-indiqué chez les femmes en âge de procréer pour des risques thératogènes. Et en fait, là, on voit que c'est vraiment la, le Lamigtal, en fait qui a montré la meilleure efficacité et en fait, cette efficacité, elle pourrait s'en venir plutôt à des doses entre 200 et 400 mg par jour, qui sont aussi les doses recommandées dans le trouble bipolaire euh, pour l'effet glutamatergique, donc euh, ne pas se limiter aux doses antipileptiques et par contre, toujours respecter un schéma d'instauration très progressif à cause du risque de rage cutanée, euh, dimmuno euh, Donc, euh, ça veut dire aussi que parfois, quand on est dans des situations un peu d'urgence euh, pour de, certains traitements, ce n'est pas euh, toujours aussi rapide et aussi euh, adapté qu'on le souhaiterait. Mais donc euh, cette euh, bithérapie euh, l'éponex, euh, la par exemple, pourrait être très intéressante. Même chose pour l'épithomax, euh, non seulement il améliore les symptômes positifs résistants, mais en plus il favorise la perte de poids. Et ça, euh, on a vu avec le syndrome métabolique, ça peut être quelque chose de particulièrement intéressant, et donc par contre il faut là encore respecter une augmentation progressive pour éviter euh, l'apparition euh, d'effets indésirables. Donc, c'est des doses de 400 mg par jour qu'il faut viser pour, pour Donc Ensuite, pour les symptômes négatifs, en fait on revoit des choses qu'on a déjà trouvées, par exemple sur la prescription d'antidépresseurs type Simbalta, par exemple. Et puis, donc le Lamictal est efficace aussi sur les symptômes négatifs. On va avoir les inhibiteurs de lacétyl l'aminocycline également, et le topiramate qu'on retrouve, donc on va voir tout ça. Donc euh, les, les inhibiteurs de cholinesterase ont montré une efficacité sur les symptômes euh, négatifs, et parmi ceux-là, en fait, c'est la mémantine, l'ibixa, 20 mg par jour, qui euh, semble avoir la meilleure efficacité sur les symptômes euh, négatifs. Donc ça, ça a été publié dans une méta-analyse. la minocycline euh, est un antibiotique qui a une pénétrance cérébrale euh, très importante. C'est un des rares antibiotiques qui pénètre dans le cerveau, et en fait elle a de multiples actions, et notamment euh, d'éteindre la neuroinflammation, elle agit sur les cellules microgliales, en fait, donc, il y a eu euh, plusieurs méta-analyses, dont une qui a regroupé jusqu'à 13 essais contrôlés randomisés, et elle conclut toutes à l'efficacité de ce traitement. Donc, c'était des doses qui allaient de 50 à 300 mg par jour, mais la plupart des RCT se basent sur des doses de 100 ou 200 mg par jour. Et les essais allaient de 8 à 48 semaines. Et en fait, donc, la conclusion, c'est que l'aminocycline est efficace dans l'amélioration des symptômes négatifs de la schizophrénie. Et donc elle est bien tolérée. Il y a eu une restriction de, par contre, de prescription qui a été liée à des effets très rares d'hypersensibilité qui ont conduit à des troubles graves et des hospitalisations. Donc maintenant la restriction d'utilisation a été levée. Mais donc par contre il y a une surveillance quand même rapprochée et une information à donner aux patients. Donc ici, vous voyez les, les, ces contrôles randomisés et les méta-analyses qui ont conclu à l'efficacité de l'aminocycline. La maintenant, c'est quelque chose qu'on devrait pouvoir proposer quand même chez beaucoup de patients qui ont des symptômes négatifs résistants au traitement. Alors on a vu que les antidépresseurs avaient une efficacité sur les symptômes négatifs de la schizophrénie. Donc euh, on voit que ce ne sont pas les mêmes antidépresseurs euh, qu'on retrouve euh, par rapport à ceux qu'on avait vu euh, montrer une efficacité sur les symptômes dépressifs. Et donc euh, là, on voit notamment euh, que la myrtazapine a une efficacité euh, sur les symptômes négatifs. On retrouve également euh, le citalopram, mais donc euh, maintenant le citalopram et le citalopram ne sont pas recommandés en coprescription avec les antipsychotiques. Et puis euh, donc, on retrouve la fluvoxamine. Euh, le floxifral qui est très peu prescrit et euh, donc, qui est en fait un, un puissant inhibiteur euh, des cytochromes A2 et donc qui peut faire monter le taux de chlozépinémie, donc il euh, faut être vigilant là-dessus. Et donc enfin on retrouve le cymbalta et du loxétine qu'on avait déjà retrouvé pour les symptômes dépressifs. Donc euh, c'est un antidépresseur qui potentiellement serait intéressant. Donc euh, les psychostimulants n'ont pas montré d'efficacité dans le, le traitement des symptômes négatifs de la schizophrénie. Et euh, par contre pour l'anxiété, la, qui est un problème euh, assez fréquent dans la schizophrénie, la prégabaline a montré euh, euh, une efficacité dans un essai contrôlé randomisé. Donc ça reste euh, un traitement qui peut être proposé en alternative au tertian. Euh, qui a de nombreux effets secondaires, en fait, euh, notamment en termes de sédation, d'augmentation de l'appétit, de syndrome métabolique et de, aussi d'acathésie en coprescription. Et donc, euh, ça pourrait être euh, un traitement euh, utile euh, pour euh, contrôler l'anxiété dans la schizophrénie, parce qu'on n'a pas grand-chose à proposer. Euh, on a vu euh, la l -anine, et à part ça, euh, c'est des techniques plutôt non pharmacologiques, basées sur euh, la respiration et le contrôle de l'anxiété, les thérapies cognitives et comportementales.